Oh bonjour, vous êtes là. Je vous avais, enfin, je vous avais pas vu. Alors que la saison 2021 se prépare lentement. Je voulais aujourd'hui méditer sur un pilote qui ne sera plus sur le plateau et dont l'absence indiffère beaucoup plus que la hype autour de son futur remplaçant. Difficile de reprocher l'enthousiasme à l'idée de voir Yuki Tsunoda faire ses débuts en F1, mais je garde ça pour plus tard, pour aujourd'hui me focaliser sur un pilote qui faisait déjà beaucoup parler de lui aussi à ses débuts, à cause de la difficulté que pose la prononciation de son nom, Daniel Gviat. Euh, je pense qu'il y a un russe qui y formidable, Alors dans oui. les points pour son premier tour. Comment grand tu possible. dis, toi Parce que là Alors, <rire> mais, mais je, je me <rire> suis ouais. renseigné et l'autorité qu'elle a Fred Espinoz, je cite publiquement, m'a dit qu'il fallait dire Kiyat. Il fallait ah, pas prononcer Kiyat. Le v. Le v. d'accord. Oui. Bah, ça va nous que, aider. C'est ce que, que tu faisais que, Non, moi je faisais Kiyat ou un oui, truc comme ça, ça. Bon, Kiat. Très voilà. bien, super. Allez, vendu. au son existence en Formule 1 a toujours semblé problématique pour différentes raisons que je vous propose aujourd'hui de redécouvrir en retraçant sa carrière depuis ses tout débuts. Papa Keviat était un garagiste issu d'un milieu modeste qui a réussi à grimper les échelons sociaux, ce qui lui permet d'aider Junior à faire ses débuts en karting. Le Petio gagne sa toute première course, mais il prend vite conscience que le niveau en Russie est très bas et sa famille et lui doivent se résigner à partir en Europe pour espérer réussir, et le championnat italien semble tout désigner grâce à son immense réputation. Ses résultats y sont très bons, au point d'attirer l'œil d'Elmuth Marco. Oui pardon, j'avais dit que j'arrêtais avec les blagues sur son œil. <coughs> Le directeur de la filière junior de Red Bull lui offre alors un test en 2009 qui servira de défi face à Carlos Sainz junior. L'enjeu, un seul d'entre eux pourra gagner la dernière place restante dans le programme junior de Red Bull. Qui a gagné Bah les deux. Carlos et Daniel l'ont tellement impressionné qu'ils ont gagné leur place. Comme quoi, bah il est pas si cruel que ça Helmut. Quoique... Ce sponsoring, Red Bull va donc l'aider à faire ses débuts en monoplace en Formule BMW en 2010 et au fil des courses et des saisons, à s'imposer comme un des meilleurs dans ses catégories de promotion. Et nous voilà fin 2013, mais avant d'aller plus loin, je dois replacer un peu de contexte. Red Bull est une grande puissance en haut du classement depuis 2009 avec Mark Webber et Sébastien Vettel au volant. Vettel est le premier pilote issu du programme junior à vraiment s'imposer en Formule 1. Le concept de ce programme est simple. Red Bull finance ta carrière, et si t'es assez bon, il te donne ta chance en Formule 1 chez Toro Rosso, et si t'es vraiment exceptionnel, et bah, la voie tracée par Sébastien Vettel chez Red Bull, dans l'écurie mère, elle te semble toute tracée. En 2013, lorsque Mark Webber perd définitivement toute raison de vivre suite au scandale du Grand Prix de Malaisie et prend sa retraite, Red Bull va pouvoir mettre à nouveau à exécution son plan de promouvoir un jeune pilote depuis Toro Rosso, et c'est Daniel Ricciardo qui est élu, gagnant le duel face à son équipier Jean-Éric Vergne. Ricciardo et lui étaient très proches sur la piste, l'un semblant compléter les faiblesses de l'autre, au point que les débats font rage avant le début de saison 2014. Mais bon, dans l'histoire, ça veut dire qu'il nous reste un baquet de libres chez Toro Rosso, et c'est Daniel qui est préféré à ses pères de la filière junior, qui compte parmi eux certains talents, dont le même Carlos Sainz Junior. Et voilà que Daniel fait ses débuts à Melbourne à l'âge de 19 ans. Et voilà un autre détail important pour le contexte, c'est l'émergence de la Russie qui semble de plus en plus s'intéresser à la Formule 1. On a eu l'écurie Midland en 2006, puis l'arrivée du premier pilote russe, Vitali Petrov, en 2010, et l'insistance de plus en plus forte du président pour avoir son Grand Prix, qui aura enfin lieu aussi en 2014. Donc Danil incarne cette arrivée soviétique, et inutile de dire que les critiques pleuvent. Déjà, car l'émergence des pilotes russes n'est pas forcément bien perçue quand on sait les pressions financières qu'ont déployé la mère patrie pour avoir son grand prix au calendrier, et que Petrov, à part avoir de bons soutiens financiers, n'avait comme réussite notable un podium dans une course plutôt folle, et avoir incarné le degré de nullité d'Abu Dhabi en nous privant de la lutte mondiale de 2010 en restant devant Alonso et Weber pendant 95 semaines. On pourrait défendre que Keviat n'est pas un pilote payant, qu'il n'est arrivé là que grâce à sa famille, à son talent et le soutien de Red Bull, mais on rétorquerait que malgré tout, la marque autrichienne veut profiter de sa nationalité pour étendre sa valeur marketing et émuler un semblant de Sebastian Vettel, jadis aussi critiqué pour son jeune âge et qui avait aussi vite fait taire les critiques. Mais dès sa première course en F1, Kvyat devient le plus jeune pilote de l'histoire à entrer dans les points, battant le record précédemment établi par Sébastien Vettel. Et lorsque ce même Vettel annonce son départ de Red Bull pour Ferrari, Vergne et Kvyat sont en lice pour son baquet en 2015. De nouveau, Vergne est ignoré et Kiviat est promu, ce qui cause une nouvelle discorde dans la communauté parce que pour beaucoup, Vernier méritait déjà la place en 2014 et la mérite encore plus dûment en 2015, alors que Kiviat reste inexpérimenté. Mais Red Bull défend que le français ne s'était pas assez illustré face à Kiviat et quitte à promouvoir quelqu'un, bah autant donner sa chance aux genoux. Mais le début de saison est difficile pour Keviat. Loin de Ricardo en qualif, il peine à juste entrer en Q3, étant régulièrement à 4-5 dixièmes de l'Australien sur les premières manches, et on peut se demander si l'absence du quadruple champion du monde se fait ressentir. Pas vraiment, parce qu'en 2015, Red Bull abandonne son image de taureau rouge pour celle d'un veau gris agonisant, entre un moteur Renault qui broute lentement et une voiture capricieuse, ce sera la pire saison de l'équipe depuis 2008 avec aucune victoire et un total de 4 podiums sur toute la saison. À l'arrivée de la saison européenne, Dani trouve son aise et commence à faire jeu égal avec Ricardo et prend son meilleur résultat jusqu'alors à Monaco en 4ème place et le point fort de la saison vient en Hongrie, où il termine deuxième, profitant de l'accrochage de son équipier avec Rosberg, pour finir tout juste devant lui, et devenir le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium après Vettel. C'est un peu un moment de confirmation, car malgré une course chaotique, une épreuve difficile pour tout le monde, étant donné qu'avant le Grand Prix, on rendait hommage à Jules Bianchi décédé quelques jours plus tôt des suites de son accident, et aussi difficile à cause du contexte de l'équipe, mais Kvyat, il a su être là pour mener le seul double podium de l'année. Mais le problème, c'est que ce jour-là, il y a un autre pilote qui s'est illustré en terminant quatrième, le débutant Max Verstappen dans la Toro Rosso qu'il occupait un an plus tôt. Verstappen est vendu comme le pilote le plus prometteur que l'œil de Helmut Marko n'a jamais vu, et s'il fait de bonnes prestations plus tôt dans l'année, cette course est aussi le moment où il se révèle au monde. Pour le reste de la saison, Kiviat reste assez proche de Ricardo et s'illustre même à Austin où sous une pluie dantesque. Il mène la lutte au Mercedes avant que la piste ne s'assèche, rendant l'avantage au Mercedes et qu'il ne se crache en commettant une erreur. C'est ballot. Si en fin de saison, Daniel pourra se vanter d'avoir fini devant Ricardo au championnat, il persiste de nombreux sceptiques à cause de ses quelques crashs de trop et du fait que l'Australien ait été une force constante dans l'équipe, là où Kvyat manquait de régularité. Vient alors le début de saison 2016 et Red Bull sort la tête de l'eau, alors que Kvyat souffre d'infortune avec des ennuis techniques en Australie, en calife et en course, il doit ensuite remonter du fond de gris à Bahreïn. Mais le Grand Prix de Chine met de nouveau en exergue un des plus gros problèmes de Dani, les qualifications. Avec jusque-là une comparaison de 11 contre 7 en faveur de Ricardo, on pourrait penser que c'est tout à fait honorable, surtout avec un duel en course à 9 contre 7 toujours en faveur de Ricardo. Pourtant dans le milieu de peloton, ces 250 millièmes d'écart moyen avec Ricardo, bah il compte beaucoup. Une belle sixième place sur la grille en Chine, ça peut sembler enthousiasmant face à la purge que fut 2015, mais Ricardo il est deuxième sur la grille. Il se refait de cette lacune au départ puisqu'il effectue un beau plongeon qui lui permet de prendre la troisième place en surprenant les Ferrari et les forçant à se percuter. À quel point c'est méchant si je trouve ça hyper drôle Vettel parvient à remonter et terminer deuxième devant Kvyat qui prend son deuxième podium, et comme surprise, il se voit même affubler un nouveau surnom par le quadruple champion du monde. Bien que cet événement soit traité comme un incident de course, Torpedo deviendra un surnom indétachable de Kvyat, surtout à cause de ce qu'il se passe le week-end suivant en Russie. Au pire premier virage de l'histoire, oui, je sais, techniquement, c'est le deuxième virage, mais ferme-la, c'est le premier. Danny percute l'arrière de Vettel. Au virage suivant, il est déventé derrière la même voiture rouge et la percute de nouveau, la forçant à l'abandon, alors que Keviat est pénalisé et finit très loin. À la surprise générale, Red Bull annonce quelques jours plus tard son remplacement par Verstappen jusqu'à la fin de saison et son retour chez Toro Rosso. De nouveau, une décision qui fait beaucoup débattre. Enfin, sauf pour ceux qui suivent f 1 depuis deux Grands Prix à l'époque. Là, c'est logique. Et encore, même en prenant ces deux grands Prix en contexte, on peut voir une manœuvre un peu osée en Chine et deux vraiment pas malines en Russie, mais cet incident ne représente pas l'ensemble de ses résultats, et Verstappen est encore très jeune et a effectué autant de manœuvres brillantes que dangereuses en piste. Et le retour chez Toro Rosso s'avère fatal pour Dani, s'il marque un point et enregistre le meilleur tour dès la prochaine manche en Espagne, le Grand Prix est marqué par la victoire instantanée de Verstappen. Aussi bien les vrais que les fausses sceptiques ne peuvent plus rien dire que Kiviat mérite son sort ou non, le petit Max a clairement quelque chose de plus et fait aussi bien voire mieux que Kiviat face à Ricardo. Kiviat, quant à lui, se mesure honorablement face à Carlos Sainz dans un premier temps, mais accablé par la malchance avec trois abandons sur les quatre prochaines courses, il perd pied et ne marquera en tout que trois fois des points cette saison, contre 8 pour Sainz sur la même période. On parle déjà du remplacement de Danny par Pierre Gasly, le nouveau protégé de Red Bull qui vient de gagner le titre de GP2, mais par un gain soudain d'humanité chez Red Bull, on préfère lui laisser une seconde chance en 2017, et de repartir d'une feuille blanche dans une nouvelle ère technique pour le sport, et un gros coup de peinture toute fraîche pour l'équipe. Et le début de saison semble avoir reboosté notre russe préféré, même si Sainz a toujours un léger ascendant mais le dernier clou du cercueil de Kiviat s'enfonce lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où il perd le contrôle au départ et percute son équipier, mettant fin à l'heure de course. Il s'efface totalement après cela, et suite à un énième crash au Grand Prix de Singapour, Red Bull et Toro Rosso perdent patience et le remplacent par Gasly avant la fin de saison. Le constat est sans appel. En 30 Grands Prix face à face, le duel penche du côté de Sainz à 18 contre 12 en qualif, en course à 15 contre 3, et un total de 90 points marqués pour l'Espagnol contre 9 pour Keviat. J'ai dû vérifier plusieurs fois pour être sûr, et j'ai calculé sur plusieurs calculatrices différentes. Aïe. Kvyat participe à une dernière course lorsque Gasly rate le Grand Prix des états unis pour disputer la dernière manche de Super Formula au Japon manche qui sera annulée donc ça servait à rien. Et malgré un dernier point marqué pendant ce remplacement, Daniel est forcé à l'exil et comme tout pilote de milieu de peloton jeté aux oubliettes, il est recruté par Ferrari en tant que pilote de développement en 2018. Une saison dans l'ombre en rouge, et le travail de Kvyat est grandement apprécié par Ferrari et reconnu par Vettel et Raikkonen comme pertinent et utile. C'est toujours un grand honneur d'être reconnu par des pilotes de ce calibre dans une telle équipe, mais Dani veut rouler, et ça tombe bien parce qu'en 2019, Tororo se recrute <tousse> ah. Le retour de Kiviat dans la filière qui lançait et détruisait sa carrière fait polémique. On critique évidemment le système de promotion, la faiblesse du système de la filière et aussi on déplore le traitement que Kiviat a reçu. On s'est mouché dedans, on l'a jeté à la poubelle et on a attendu qu'il sèche pour s'en servir. D'ailleurs bon appétit si vous êtes à table mais Franz Tost survend le retour du Russe dans son équipe. C'est le Dani de 2014 qui est là, celui qui a faim et qui en redemande, et non celui de 2016, abattu et désespéré. Et honnêtement, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que le retour de Kiviach chez Toro Rosso, puis Alpha Tauri est largement au-dessus de son premier retour en 2016-2017. Il manquait peut-être de flamboyance, mais a fait un travail plus qu'honorable, servant de référence au débutant Alexander Albon, puis à celui qui le remplaçait en 2017, Pierre Gasly, et qui subissait le même traitement que lui, mais qui le gérait, disons-le, avec beaucoup plus de réussite. Kvyat n'a pas effacé ses vieux démons, faisant occasionnellement revenir le torpedo qui dormait en lui, mais il n'a pas non plus manqué à l'appel, le point d'orgue étant clairement son retour sur le podium dans des situations certes rocambolesques, mais tout aussi piégeuses et avec une taureau-rosso, qui n'est pas rien non plus. Je dois reconnaître avoir été outré par le fait que Red Bull ait préféré promouvoir Albon que redonner une chance à Kvyat courant 2019. En un sens, je pouvais comprendre leur volonté d'une équipe qui veut mettre en avant les jeunes talents, et surtout quand la comparaison d'Albon face à Kvyat, bah, elle était à peu près équivalente à celle de Kvyat face à Vergne en 2014. C'est-à-dire que c'était assez équilibré, donc autant donner sa chance aux plus jeunes des deux. quoi. Mais j'avais aussi l'impression que Red Bull avait un semblant de dette à rendre à Dani et à la vue du contexte d'une équipe Red Bull qui voulait se battre contre les Ferrari au championnat, Mais il me semblait plus intéressant de redonner sa chance à un pilote injustement évincé et en même temps laisser Gasly reprendre confiance et le laisser se confronter à Albon qui prenait encore ses marques et qui avait encore beaucoup à prouver. Bon, au final, on peut dire bravo à Red Bull parce que sur ces trois pilotes, il n'y en a qu'un seul qui s'est sorti et il portera certainement plus jamais les couleurs de Red Bull. Au final Kiviat disparaîtra un peu dans l'anonymat, des performances en piste globalement correctes et rarement exceptionnelles, servies par une personnalité plutôt discrète qui a tendance à se faire remarquer soit quand il est dans ses mauvais jours, soit quand il s'essaie à des traits humoristiques peu réussis ou par ses expressions faciales qui produisent d'excellents mimes. Mais je rappelle d'un pilote qui, dès ses débuts, a fait jeu égal avec son équipier Vergne, puis Daniel Ricardo sans parler de ce qu'il a démontré avant la F1. Certes, il avait montré quelques faiblesses qu'il devait apprendre à améliorer, mais cette rétrogradation forcée n'a, selon moi, fait que couper les ailes à un pilote prometteur. C'était certes pour laisser un pilote avec de plus grandes ailes, quoiqu'à ce stade, c'est plus des ailes, c'est des réacteurs, mais c'est quand même violent comme traitement. Quand on connaît aujourd'hui la valeur de Daniel Ricciardo, se dire que Kvyat a été un des trois seuls pilotes à le battre sur une saison complète au championnat, les deux autres étant Vergne en 2012 et Verstappen en 2018. Donc de battre Ricciardo dans sa deuxième saison seulement et dans la pire Red Bull de la décennie, on peut se demander ce qu'il aurait pu produire dans la voiture de ces dernières années, en prenant évidemment en compte le contexte, à savoir une équipe qui gravide autour d'un néerlandais et une voiture capricieuse, mais je pense qu'il a vu pire. Pour ceux qui veulent quelques chiffres, et oui, ce sont des chiffres donc ça vaut ce que ça vaut, calme-toi. Kvyat, c'est 23 Grands Prix chez Red Bull et Albon, c'est 26. Les 116 points marqués par Kvyat représentaient 47% des points de Red Bull à l'époque, et les 173 de Albon en représentent à peine 36%. Ils ont tous les deux obtenu deux podiums, soit 50% des podiums de l'équipe sous l'ère de Kvyat, et 10% des podiums de l'équipe sous l'ère de Albon. Encore une fois, ce sont des stats purs et durs qui ne prennent pas en compte certains facteurs. Mais je pense que ça permet quand même de mesurer la différence. Impossible de dire ce que Kiviat aurait pu faire dans cette Red Bull en 2019 et 2020. Peut-être qu'il aurait fait mieux que Peut-être qu'il aurait fait pire. Mais déjà, je vois pas en quoi il n'aurait pas mérité sa chance, puisque je rappelle qu'en première instance, il avait aucune raison de perdre ce baquet. Et je le précise, au cas où vous voudriez me reprocher de ne pas le dire, évidemment, à l'inverse des cartes Yu-Gi-Oh, les pilotes de Formule 1 n'ont pas des stats prédéfinies, un niveau immuable, et les performances qu'ils vont donner dépendent d'un tas de facteurs, qu'ils soient de chez Chronopost, DHL ou UPS. Albon et Kiviat faisaient jeu égal après tout en tant que coéquipiers, et on a encore beaucoup de questions sur les problèmes que Red Bull rencontre avec la voiture laissée vacante par Ricardo en 2018, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que sa carrière aura été purement et simplement gâchée. Kvyat n'a certes rien d'un Verstappen ou d'un Ricardo selon moi, mais je suis persuadé qu'avec le temps et le bon environnement, il aurait pu suffisamment s'en approcher et mériter une place permanente de meubles dans le milieu de peloton ou dans une Mercedes. Maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'entrer en profondeur directement à la source du problème en parlant de ce fameux programme junior de Red Bull. Mais pour le moment, Tel un film Marvel, je ne fais que vendre une future sortie à travers la sortie en cours afin d'acheter votre attention et remplir un moment vide et qui sait, acheter vos abonnements. Non, ça sert à rien de toute façon de s'abonner. En vrai, ça sert à rien de toute façon. Si tu regardes les vidéos, elles seront dans tes recommandations. Je peux mettre une pause générique comme chez Marvel à la fin Ah non, on ne peut pas, merde.